C'est la dernière chanson et je l'adore Et je peux la chanter encore et encore C'est la dernière chanson et je l'adore Et je peux la chanter encore et encore Et c'est pas pour dire mais je le dis quand même Cette chanson des boîtes, c'est pour ça qu'on l'aime Superbe parole, superbe musique Écoute un peu ça, c'est magnifique C'est la dernière chanson et je l'adore c'est la dernière chanson et je l'adore et Je peux la chanter encore et encore Superbe parole, superbe musique J Écoute un peu ça, c'est magnifique Superbe parole, superbe musique J Écoute un peu ça C'est la dernière chanson et je l'adore Et je peux la chanter encore et encore C'est la dernière chanson et je l'adore Et je peux la chanter encore et encore Superbe paroles, superbe musique. Écoute un peu ça, c'est magnifique. C'est la dernière chanson et je l'adore. Je peux la chanter encore et encore. C'est la dernière chanson et je l'adore. Je peux la chanter encore et encore. Je l'adore et je, je peux, peux la chanter encore et, encore et encore Superbe parole, superbe musique J Écoute un peu ça, c'est magnifique Superbe parole, superbe musique, musique. Écoute un peu, peu ça, c'est la dernière chanson je l'adore C'est je peux la chanter encore et encore C'est la dernière chanson je l'adore Et je peux la chanter encore et encore Et c'est pas pour dire, mais je le dis quand même cette chanson des c'est pour ça qu'on lève. Superbe parole, superbe musique. Écoute un peu ça, c'est magnifique. C'est la dernière chanson, et je l'adore. Encore et encore, la dernière. chanson Et je l'adore. Je peux la chanter encore et encore. La dernière chanson, la encore encore. La dernière chanson. très intéressant.